Nombre caché dans la colonne 7 Nombre caché et unique dans la ligne 7 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 6 Nombre caché dans la colonne 6 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu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 Nombre caché dans le grand carré 9 Un groupe de nombres cachés dans la ligne 1 4 9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 Nombre caché et unique dans la ligne 8. Nombre caché dans le grand carré 8. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.